Que le Seigneur vous bénisse tous, vous pouvez vous asseoir. Je remercie le Seigneur pour cette journée qui nous a accordé, de pouvoir avoir la grâce d'avoir été ici ce matin et d'avoir aussi entendu la parole effectivement qui a vraiment régi aussi nos cœurs par la bouche de son serviteur, notre précieux frère. Et nous rendons gloire au Seigneur pour son amour et, et sa bonté et sa miséricorde. Et si est pouvoir nous accorder cette grâce d'être rassemblés effectivement en ces lieux, en son nom. Et je crois que notre précieux frère a eu à pouvoir citer une écriture qui dit qu'il est doux et agréable pour deux frères de demeurer ensemble. Et la communion fraternelle est très importante et... Je crois que c'est ce que le Seigneur nous a aussi recommandé dans les scènes d'Écriture. Je voudrais vraiment aussi saluer chacun de vous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et aussi, c'est aujourd'hui encore que je vois beaucoup de visages. Je vous apporte les salutations de vos frères et sœurs de la Belgique, effectivement, à Bruxelles. Et aussi ceux aussi qui sont aussi en connexion, en communion aussi avec nous là-bas. Je profite aussi pour saluer quand même quelques frères et sœurs que j'ai pu voir tout à l'heure. Notre frère Brou de Benoît que j'ai vu tantôt avec euh, sa famille que le Seigneur le bénisse richement, ainsi que mon précieux frère Boadi et notre sœur Denise et leurs enfants que les Seigneur les bénisse richement et tous ceux qui sont venus aussi de loin comme de près que Dieu vous bénisse. Nous sommes là réellement pour pouvoir avoir la communion autour de la parole de notre Dieu et lui implorer aussi la grâce qui nous aide à ce que nous puissions entendre effectivement, avoir réellement aussi l'entendement juste et correct aussi. Je voudrais ne pas oublier à pouvoir aussi saluer tous les serviteurs de Dieu qui sont derrière moi, qui sont présentés. Je ne vous ai pas vu mais que Dieu vous bénisse. Nous sommes heureux et c'est aussi un honneur pour moi, un privilège d'avoir aussi, tous ces hommes de Dieu qui sont là pour qu'ensemble nous puissions aussi partager et voir effectivement ce que le Seigneur veut et qu'il veut aussi que nous puissions faire. Chacun de vous aussi qui est venu de loin comme de près. Je voudrais lire dans les Saintes Écritures, dans le livre d'un roi au chapitre 6. Je vais essayer de lire rapidement les Écritures. Un roi au chapitre 6, et nous lisons à partir du verset 1 qui nous dit, Ce fut donc la 480e année après la sortie des enfants d'Israël du pays d'Égypte que Salomon bâtit la maison à l'Éternel la quatrième année de son règne sur Israël au mois des Yves qui est le deuxième mois. La maison que le roi Salomon bâtit à l'éternel avait donc 60 coudées de longueur, 20 de largeur et 30 de hauteur. Le portique devant le temple de la maison avait 20 coudées de longueur, répondant donc à la largeur de la maison et dix coudées de profondeur sur la face de la maison. Le roi donc fit à la maison de fenêtres solidement grillées et bâtit contre le mur de la maison des étages circulaires qui entouraient le mur de la maison, le temple, le sanctuaire, et il fit des chambres latérales tout autour. L'étage inférieur était donc large de cinq coudées, celui du milieu de six coudées et le troisième de sept coudées, car il ménagea des retraites à la maison tout autour en dehors, afin que la charpente n'entre pas dans le mur de la maison. Lorsqu'on bâtit la maison, on se servit des pierres toutes taillées et ni marteau, ni hache, ni aucun instrument de fer ne furent donc entendus dans la maison pendant qu'on la construisait. L'entrée des chambres de l'étage inférieur était sur le côté droit de la maison et on montait à l'étage du milieu par un escalier tournant et de l'étage du milieu au troisième. Après avoir achevé de bâtir la maison, Salomon la couvrit donc de planches et de poutres et de cèdres. Il donna donc cinq coudées de hauteur à chacun des étages qui entouraient toute la maison et il les lia à la maison par de bois de cèdre. L'Éternel adressa la parole à Salomon et lui dit « Tu bâtis cette maison, si tu marches selon mes lois, si tu pratiques mes ordonnances, si tu observes et suis tous mes commandements, j'accomplirai à ton égard. » la promesse que j'ai faite à David ton père. J'habiterai donc au milieu des enfants d'Israël et je n'abandonnerai point mon peuple d'Israël. Amen. Amen. Notre Père Céleste et notre Dieu, nous sommes consolés, confrontés, conf, cons, conf, bev, consolés par toi, mon bébé mais pas pâtissants de ce que nous avons, cette grâce de pouvoir nous trouver encore aujourd'hui en ces lieux. Et après avoir aussi chanté les chants à ta gloire, à toi. « Après avoir vu ton peuple se réjouir depuis ce matin devant ta face, mon bien-aimé Père Saint, en nous disant combien c'est merveilleux de pouvoir être dans cet rassemblement, Père. »« Béni sois-tu encore de cette occasion de nous en à midi Père, de pouvoir lire ta parole à toi, mon bien-aimé Père Saint. Nous sommes heureux de pouvoir réellement la lire parce que c'est ta parole et toi, tu es réellement l'auteur de ta parole à toi et, et c'est toi qui peux aussi nous interpréter ta parole. »« Nous voulons te dire merci parce que nous sommes que des hommes » sujet à des erreurs. Je te demande grâce, mon Dieu, pardonne mes péchés, pardonne-moi mes erreurs, mon père, de mes pâtissons et pitié et soutiens-moi pour que réellement que ça ne soit pas ma pensée à moi, père, parce que ton peuple n'a pas besoin de ma pensée ni ma façon de voir, mais il a besoin simplement de ta pensée à toi et ta façon à toi de voir. C'est pourquoi je t'en supplie de tout mon cœur, enlève l'homme, en fait que toi tu prennes place. » Puisque tu es Dieu, mon roi, tu as dit, demander, vous recevrez, je plante de grâce, car je n'ai ainsi prié, Père, ben, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous venons de lire une écriture qui est assez longue, effectivement, et qui, en la lisant, nous comprenons et nous voyons, effectivement, d'une manière aussi claire, comment le Seigneur a eu à pouvoir réellement s'adresser à Salomon après qu'il ait fait ce qu'il a eu à pouvoir faire là c'est là où le Seigneur lui dit ici je pense au verset 11 il dit l'éternel adressa la parole à Salomon et lui dit tu bâtis cette maison si tu marches selon mes lois si tu pratiques mes ordonnances si tu observes et suis tous mes commandements « J'accomplirai à ton égard la promesse que j'ai faite à David ton père. » Alors il dit, « J'habiterai à ce moment-là au milieu des enfants d'Israël et je n'abandonnerai point mon peuple d'Israël. Ah » Donc ah. nous voyons que c'était vraiment les désirs du Seigneur. Oui, cette maison qui devait être bâtie. Nous avons remarqué dans les scènes d'Écriture, je pense que vous l'avez lue. Ce que je crois qu'on en a référé tout à l'heure, et nos frères et sœurs, probablement qui étaient ici, ont chanté probablement le psaume 23, c'est référant à David, effectivement, qui comme nous savons, David était un homme selon le cœur de Dieu. Et il a prouvé qu'il était vraiment un homme selon le cœur de Dieu par toujours son obéissance à la parole du Seigneur. Il y a eu un homme aussi, comme nous en avons référé l'autre fois, du nom de Saül. Saül était un roi, alors c'était un homme qui aimait beaucoup la gloire. Il aimait beaucoup être apprécié par le peuple. Il aimait beaucoup être applaudi par le peuple. Beaucoup être élevé par le peuple. Mais il ne faisait pas attention, très attention, à ce qui était important aux yeux du Seigneur. Parce que c'est le Seigneur qui avait demandé à Samuel de pouvoir aller pour oindre réellement Saül pour qu'il soit roi. Donc cet homme ici, si l'onction de Dieu n'était pas sur lui, il ne pouvait jamais être un roi parce qu'il vivait avec tout le monde effectivement dans la contrée où il était. Quand Israël a eu le désir de son cœur de pouvoir ressembler aux nations, c'est à ce moment-là que... Ils ont demandé de pouvoir avoir un roi. Vous vous souvenez, vous pouvez les lire dans le roi rejeté, pour se connaître la prédication en réalité. Alors, ils ont rejeté, effectivement, ils ont dit, oh, parce que Samuel leur dit, mais l'éternel notre Dieu, n'est-il pas notre roi Il y a oh, Samuel, Samuel, tu deviens Dieu, effectivement. Et... Alors nous voulons que tu nous établisses un roi. Et nous voulons être comme les nations. Alors que. Ils n'étaient pas censés être comme les nations. C'était un peuple mis à part. Un peuple qui était conduit par l'Éternel lui seul. C'est merveilleux de voir combien les hommes sont tellement amnésiques. Parce que ce peuple ici, quand on se souvient d'abord comment leur père était, comment ils sont, ils étaient en Égypte, comment ils sont sortis de l'Égypte, il y a quelque chose de très frappant. Et ils avaient remarqué qu'effectivement que le bras qu'ils avaient fait sortir, ce n'était pas les bras d'un homme, mais c'était les bras de l'éternel. Et pendant 40 ans, ils ont marché dans le désert. La Bible dit que leurs vêtements ne s'usèrent point. Leurs chaussures ne s'usèrent point non plus. Pourquoi Parce que Dieu prenait soin d'eux dans le moindre détail. Je ne pense pas qu'un roi pouvait faire cela pour son peuple, messieurs. « Prendre soin de tes sandales, de tes vêtements tous les jours. » Mais là, Dieu l'avait fait. « Prenez soin de chacun d'eux et dans le moindre détail. » Alors, nous comprenons. Alors, voilà que ça faisait mal à Samuel de pouvoir voir que ces gens, ils sont devenus amnésiques. Ils veulent copier effectivement le nation. Ils veulent ressembler effectivement aux nations. Alors, il a pleuré devant le Seigneur. Le Seigneur lui dit, Samuel, Samuel, ce n'est pas toi qu'on rejette. Eh bien, c'est moi qu'on rejette. Il n'y a pas de problème, donnez leur au roi. C'est comme ça que Saül, effectivement, a été donc choisi et on l'a ouin et qu'il est devenu roi. Hmm. Donc, c'est Saül, là, hein? c'est le Seigneur qui dit à Samuel, son prophète, il lui dit, va effectivement dire à Saül ceci Sa Sa Sa Sa Sa que « Oh, quand mon peuple Israël est sorti de l'Égypte, et pendant qu'il était sous son chemin de devoir, <rire> Amalek s'est levé pour pouvoir se mettre effectivement sur son chemin. » Alors, évidemment, <rire> qu'est-ce qui s'est passé C'est que là, Israël a dévié, il a continué le chemin de l'autre côté parce qu'il ne voulait pas qu'il passe par là. Mais il a quand même continué son chemin. Et vous savez, Amalek a dit, bon, de toute façon, si vraiment leur Dieu était puissant, il allait me combattre, effectivement. Mais Dieu n'avait rien fait à ce moment-là. Il a laissé son peuple continuer. Mais Dieu que nous servons, mon frère et ma soeur, il n'oublie jamais rien du tout. Oui. Ça, c'est aussi important que nous le retenions. Nous pouvons pas vaser ici dessus, effectivement. Mais Dieu n'oublie jamais rien. Alors autant marqué des dieux, il dit à Samuel, il dit, va dire à Saül que je me souviens de ce que Amalek fit donc à Israël lorsqu'il sortit effectivement d'Égypte et comment il lui créa des problèmes. Mais maintenant, je t'envoie toi, va là-bas. Il faut vouer par interdit, il a bien détaillé. Hein? Que ce soit les femmes enceintes, que ce soit les bébés qui sont à la mamelle, effectivement, les brebis, tout, tout, tout doit être voué à la. Quand Dieu parle, il est clair. Vous savez, on n'a pas besoin d'interpréter ce que Dieu a dit. Parce que quand il parle, c'est clair. Alors il a parlé effectivement Et, et Sa, Saül a dû entendre Parce que c'était Samuel qui a donné la parole Et Saül devait avoir du respect à la noix de Samuel Parce que s'il est devenu roi C'est parce que Samuel l'avait moins Et voilà qu'il est parti là-bas Il a trouvé effectivement ce qu'il a trouvé Et puis après ils ont revenu C'est à ce moment-là que Pensant que Dieu ne voit pas Mais en fait le Seigneur Le Seigneur ne regarde pas tous les bruits Que les gens font Ça ne l'intéresse pas ah oui, mon frère et ma soeur, tous les bruits que les temples, ça n'intéresse pas Dieu. Ce qui intéresse Dieu, c'est ton cœur, en fait. C'est ce qu'il y a. C'est pour ça que dans Esaïe 28, il dit ceci. Il dit, ce peuple que vous voyez, il m'honore simplement de ses lèvres. Ah oui, c'est écrit comme ça. Il m'honore de sa bouche, c'est lèvres, effectivement, mais... Et puis, la crainte qu'il a de moi, c'est une crainte de tradition, parce que son cœur est éloigné de moi. Parce que Dieu sonne les rêves et les cœurs, et il veut voir effectivement ce qu'il y a à l'intérieur de ton âme. Et quand tu parles effectivement, est-ce que ce que tu dis correspond à ce qu'il y a à ton intérieur C'est cela qui est important. Alors qu'il est arrivé effectivement, il est revenu. Alors le Seigneur dit à Samuel, il dit mais je me repens d'avoir choisi, évidemment Samuel effectivement comme roi, parce qu'il n'écoute pas toujours ce que je lui dis. C'est pour ça que Samuel, triste, est allé voir là, Saül, il trouve Saül là-bas, Saül le voit, il dit, oh, il dit à Samuel, béni, béni soit l'éternel, effectivement, il dit, ah, je suis heureux de te voir. Et puis il dit, il dit Saül dit à Samuel, ah, j'ai accompli tout ce que l'éternel m'avait demandé de faire. À ce moment-là, maintenant, Samuel pose la question à Saül, il dit, tu as fait tout ce que l'éternel t'a dit de faire, il dit, j'ai fait 100%. Il dit, mais si tu as fait 100%, mais d'où vient donc le bellement que j'entends de l'autre côté? Parce que tu m'as dit que tu as fait, tu as commis la volonté de Dieu, mais d'où vient le bellement que j'entends? À ce moment-là, écoutez ce que l'homme dit. Ah, c'est le peuple. C'est le peuple qui a voulu que je puisse avoir des vraies grâces, effectivement, pour l'amener, qu'on offre à l'éternel. Mais en fait, quand Dieu s'est adressé, il s'est adressé à toi, pas au peuple. Ah oui, ah oui c'est toujours la raison. Le peuple, non, ce n'était pas au peuple que Dieu s'est adressé. Il s'est adressé à toi. Donc maintenant, le président dit non, le peuple voulait ceci et ceci et cela. Oui, monsieur, oui, madame. Vous savez, frère et un serviteur qui se dit serviteur de Dieu, qui s'appuie sur le peuple pour faire ce qui doit être fait, il a un problème. Alléluia, oui mon frère. Parce que quand Dieu choisit un homme, il envoie... Si le berger doit conduire le troupeau, ce n'est pas au troupeau de conduire le berger. Non, messieurs, s'il vous plaît. Ceci est très important, frère, parce qu'on voit des prédicateurs qui ne veulent pas prendre position pour la parole de Dieu parce qu'ils ont peur du peuple. Oh, mais si je prêche comme ça, comme le peuple est habitué comme ça, comment ça va se passer Ah, ça, y a un problème. Ce que jamais, jamais Dieu n'est appelé au ministère. Parce qu'un homme qui aime satisfaire le peuple pour que le peuple l'applaudisse, il a un problème. Ah oui, monsieur, monsieur, madame. oui, bien sûr. Vous voulez un exemple. Mais voyez-vous dans les saintes écritures, dans Jean au chapitre 6, le Seigneur dit, celui qui ne mange ma chair ni ne boit mon sang n'a pas la vie. Il dit bien clairement il n'a pas mâché ses mots. Hein. Il dit, ma chair ici est une nourriture. Hein. Et mon sang moi est un brevage. Mais on a dit, mais cet homme, il doit être fou. Il doit être fou. Nous dire que sa chair, on doit la manger. Et puis deuxièmement, nous dire qu'on doit boire son sang. Parce que si on boit son sang, on mange sa chair, on a la vie éternelle. Il dit, ça c'est quand même trop fort. Pourquoi d'abord Parce que un... Moïse avait dit qu'on ne pouvait pas manger du sang. Oh, c'est écrit mon frère et ma soeur. Le sang, boire du sang et manger du sang, c'était interdit. Mais lui il vient pour pouvoir. Merci mon père. Lui il vient pour nous dire à nous que nous devons boire son sang. Bon, s'il disait peut-être le sang des animaux, ça va. Mais maintenant c'est le sang humain. Il n'a jamais expliqué cela. Vous savez ce que ça produit effectivement Tant chez les Sadducéens, le pharisien, c'était un scandale, mais également parmi ses disciples. Alors, si c'était moi ou d'autres prédicateurs, en voyant cela, que les gens commençaient à se poser des questions, parce que les gens ont dit Mais, mais c'est une parole très dure en plus, et puis sa façon de pouvoir prêcher, c'est pas normal. Ah oui, c'est sur les satans. Et, et qu'est-ce qui s'est passé effectivement Les gens ont commencé à murmurer. Et si c'était nous, on aurait dit, ah, il faut qu'on trouve un moyen pour changer, pour que le peuple se calme. Ah, non. Il est resté tranquille. Et voyez-vous, mon frère et ma soeur, ses disciples se sont levés. Ils ont dit, en tout cas, il a été trop fort. Celui-ci, qui peut l'écouter, il faut l'abandonner parce que non. Il n'est pas du même style, du même calibre que nos sadducéens, nos pharisiens. Non, on ne peut pas rester là. Et ils ont commencé à partir. Le Seigneur n'a pas bougé. Si c'était nous, on avait trouvé les moyens d'arrondir les ongles et puis changer un peu et pour garder la population. Alléluia Mais lui, il n'a pas bougé. Il n'a pas dit, ah, s'il vous plaît, restez. Si vous m'abandonnez, moi je serai encore pasteur On va s'arranger, on va s'arranger. Venez, on va discuter. Non. Non, non, non, non. Non, non, non, non. Il est resté tranquille il observait ce que la parole produisait dans le cœur de ceux qui se disaient croyants oui monsieur, oui madame oh oui mon frère et ma soeur ce qui manifeste en nature ce n'est pas un homme, c'est la parole de Dieu oui c'est sûr et et voilà que tous sont partis il est resté tranquille et encore il, faut, il appuie encore très fort il regarde les douze qui étaient là, qui étaient restés avec lui, il dit, bon, on reste avec toi. Il a dit, mais, oh là, pourquoi? Parce que, vous connaissez ça, non? L'influence d'un autre, vous connaissez, non? La prédication, vous l'avez entendue, merci. Il regarde les autres, effectivement, il dit, oh, pourquoi vous restez ici? Vous pouvez aussi vous en aller. Alors là, en tout cas, c'est quand même fort. C'est quand même fort, mon frère. Il pouvait les supplier en disant, Alléluia, gloire à Dieu. Au moins, vous, vous êtes restés avec moi, vous avez reconnu mon ministère. Non, pas du tout. Non, pas du tout, mon frère. Non, mon frère et ma soeur. Il faut que celui qui est un homme qui sert Dieu, il doit connaître sa position. Non, monsieur, je ne peux pas changer ma position pour un frère ou pour une soeur ou pour la population. Non, ma position reste la parole de Dieu. Alléluia Oui monsieur, oui madame Notre maître a été comme ça Alors on dit tel maître, tel serviteur Non mon frère, on donne trop de pouvoir à l'église, aux femmes et aux hommes Non, l'autorité appartient à partir de la parole monsieur Et c'est la parole qui doit conduire, celle qui doit déterminer Oui monsieur il a dit, sans moi, vous ne pouvez absolument rien faire. Nous ne sommes pas appelés à pouvoir chercher la gloire des églises, des ceci et des hommes. Non, messieurs, il n'y a qu'une seule gloire qu'on cherche, c'est la gloire du Seigneur Jésus. Que les hommes m'aiment ou ne m'aiment pas, mais qu'il aime lui, c'est le plus important. Parce bah, que je n'ai pas été appelé pour qu'on me mette sous le piédestal les grands tombes de Dieu. Je n'en ai pas besoin. Sinon, j'ai besoin que lui, lui, soit sous le pédestal. Mon Seigneur Jésus, glorifié par les hommes, parce que c'est celui qui m'a sauvé, qui t'a sauvé. C'est lui qui doit été glorifié et élevé, mon frère. On ne doit jamais élever un homme. Quoi qu'il soit grand, de toute manière, jamais l'élever. Le seul qui doit être élevé, c'est Jésus le Christ, mon frère. Alléluia vous savez, mon frère et ma soeur, Jean, Jean le Baptiste a dit, le premier pas petit sœur, effectivement, il a dit, il faut que j'ai diminué et que lui puisse croître davantage. Alléluia, c'est la même chose avec nos frères. Tout homme peut être rabaissé, mais Jésus-Christ est l'aise, monsieur. Mon frère et ma soeur, où est-ce que nous en sommes aujourd'hui Oui, les prédicateurs cherchent à pouvoir toujours donner des prédications pour que les gens... Ce n'est pas nécessaire que les gens puissent nous, nous chanter après. On n'en a pas... En fait, je dis comme ça, un prédicateur ne peut pas chercher cela. D'ailleurs, je voudrais que vous appreniez ceci. Le fait de pouvoir se tenir ici et prêcher n'est pas une garantie du salut. Non, monsieur Les gens croient que quand on se met à prêcher, alors là, on est déjà sauvé. Non, monsieur ce n'est pas une garantie que tu es sauvé. L'apôtre Paul l'a dit. L'apôtre dit, je cours non pas comme battant l'air. Il dit, j'ai très durement mon corps afin qu'il soit assujetti. Pourquoi Il dit, de peur, Paul l'a dit, hein, de peur d'être jeté moi-même après avoir prêché aux autres. Donc prêcher, ce n'est pas une garantie de salut, mon frère. Non, c'est très important de comprendre cela. Nous avons besoin de pouvoir revenir aux choses qui nous concernent, comme je entendu encore ce matin. Ces choses qui nous concernent effectivement, ces choses qui concernent le Seigneur. Parce que si je vous pose une question aujourd'hui, comment est-ce que vous savez que vous êtes l'épouse? Et d'ailleurs, quand on parle même de l'épouse, comment vous savez que l'épouse existe? Comment cela vous est-il venu aussi à la connaissance Deuxième chose, comment est-ce que vous et moi, parce que je le crois aussi, que nous sommes arrivés à reconnaître, parce qu'il y a eu des prophètes qui sont sortis, à reconnaître, nous, que William Branham est vraiment le prophète de Dieu et qu'il est aussi le messager de l'âge. Je vous pose la question, comment êtes-vous arrivé à pouvoir croire cela? C'est important. C'est bon, certainement, nous croyons Mais en fait, il faut qu'on puisse se la question mais comment suis-je arrivé à pouvoir réellement croire? Vous savez, je vous dirais que cette question que les frère nous pose est un peu bizarre vais pas bizarre, mais ça va vous étonner peut-être Vous savez qu'aujourd'hui Il y a De ceux-là qui se font baptiser Au nom de William Branham Oui, monsieur Oui, madame Il se marie Au nom de William Branham Oui, monsieur Je peux vous envoyer toutes ces images Là, vous pouvez le voir Il s'agenouille devant la photo de William Branham et pour eux, vous savez, c'est William Branham qui est au-dessus. Moi, je vous pose la question de pouvoir savoir comment est-ce que... Parce que si vous remarquez, ces gens-là qui adorent William Branham, qui se marient au nom de William Branham et qui font tout au nom de William Branham, c'était des gens aussi qui avaient été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, je vais demander quelque chose à, à mon frère, à mon précieux frère. Dans le bureau où j'étais là, il y a le livre de Sept sous. Tu peux me l'amener, s'il te plaît. Je voudrais lire quelque chose parce qu'on aime beaucoup ici. Je vais vous lire quelque chose là-dedans. Alors, regardez. Ces mêmes personnes-là ont été baptisés, parce que pour qu'ils puissent arriver à pouvoir maintenant marcher avec William Barnabé connaître, c'est qu'ils devaient d'abord réaliser que nous, nous étions dans la fausseté, qu'ils étaient baptisés dans le fond baptême, ils ont été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais c'était après, après, effectivement, que après avoir été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ, ils ont été rebaptisés au nom de William Branham. Merci beaucoup. C'est la révélation de cette saut. Hein. Je, vais... Je vais lire. Ils ont été rebaptisés au nom de William Branham. Jusqu'aujourd'hui, ils en sont. Alors, expliquez-moi, frères et sœurs. D'abord, comment vous pouvez passer du baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ au baptême au nom de William Branham faut pas m'en vouloir. Hein. Bon. révélation de cette saut. Alors, ici, alors, je prends à la page 321. Je pense que c'est cela. Donc, c'est la révélation de cette saut. Quatrième saut. Alors, je commence un paragraphe 200. Euh, 89. Ah, ah ça c'est le frère Badam qui dit Comme je le disais ici il n'y a pas longtemps Là ou quelque part Si les apôtres ont eu un credo C'est bien acte 2, 38 précisément. Je ne lui en ai jamais connu Je ne, je ne, je ne lui en ai jamais connu d'autre Pour les apôtres C'est ce qu'il demandait à tout le monde de faire Est-ce que vous comprenez quand je lis Dites Amen si vous comprenez C'est les prophètes, c'est pas moi, c'est les prophètes Est-ce que vous comprenez ce que je lis Alors, je lis 10 000. Il dit, c'est ce qu'il demandait à tout le monde de faire, les apôtres Il dit, quand il en a rencontré qui avait l'air d'être chrétien Toujours là Il a dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru Vous vous souvenez, acte 19, vous vous souvenez donc le prophète, on parle ici, il dit, quand l'apôtre a rencontré, il dit bien, quand il en a rencontré, qui avait l'air d'être chrétien. Hmm? Il leur a posé la question, avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Ils ont dit, nous ne savions pas qu'il y en avait. Et il a dit, dans ces cas-là, comment avez-vous donc été baptisés? Alors, verset, euh, paragraphe 290, il dit Or, de se faire, écoutez bien, c'est le prophète. Or, de se faire baptiser au nom de Jésus, ou plutôt au nom de notre Seigneur Jésus, c'est, c'est bien. Je répète encore, paragraphe 290. Révélation 7 sauts, donc quatrième saut, paragraphe 190, il dit, oh, de se faire baptiser au nom de Jésus, ou plutôt au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, il dit, c'est bien, mais ça ne s'arrête pas encore là. Oh. Ah oui, c'est le prophète. Il dit, c'est bien, c'est important ceci, mon frère et ma Il dit, mais c'est bien d'être baptisé, effectivement. D'abord, nous avons remarqué qu'il a dit ici, quand on a rencontré. Quelques autres qui, ont, qui avaient l'air d'être des chrétiens. Il y des chrétiens. Et puis il dit, il dit, c'est bien, mais ça ne s'arrête pas encore là. Il dit, non, monsieur, le prophète. Il dit, vous pourriez, maintenant mais vous pourriez vous faire baptiser 50 fois de cette manière-là. Et ça ne vous servira absolument à rien. Donc, me faire baptiser 50 fois au nom du Seigneur Jésus-Christ et que cela ne me serve de rien, quand même, ça se quand même pas normal. Bon, ce n'est pas moi, c'est les prophètes. Alors, il continue en disant, cela ne vous servira seulement à rien. Pourquoi? Il dit, tant que votre cœur n'aura pas été changé par le Saint-Esprit, est-ce que vous comprenez, mon frère et ma soeur Vous savez, s'il vous plaît, nous jouons beaucoup la comédie. Nous jouons beaucoup la comédie hein, avec ce que nous avons dans nos mains. Et Ainsi, frère, on n'a pas été appelé à pouvoir être comme dans une pièce de théâtre pour jouer une pièce de théâtre, un rôle. Non, monsieur, il s'agit de choses sérieuses, de votre destination. Oui. Mon frère et ma soeur, il y a une chose que vous devez être sûr et certain. C'est laquelle, mon frère Oui, on fait tout ça parce qu'on a l'ambiance de tout le monde ici, mais le jour où vous allez mourir, tous ceux-ci ne seront pas là. Dans le cercueil, tu vas aller seul. Ce sera pas un pasteur qui va te défendre là-bas, monsieur. Jamais. Parce que la question du salut, c'est une question individuelle. Et vous le savez aussi que Dieu ne, ne traite pas avec la foule, mais avec des individus dans la foule. Donc il s'agit de ta décision à toi, pas être influencé par qui dit quoi, qui dit non. Tu dois être influencé par le Seigneur lui-même. Parce qu'à la barre du jugement, tu n'auras pas le prédicateur à côté de toi. Non, d'ailleurs au cimetière... Celui qui t'a prêché, quand on va lui dire, entre dans le cercueil avec la brebis pour la défendre, est-ce qu'il va entrer Non, posez-vous la question, est-ce qu'il va entrer Non. Tu vas te trouver seul là-bas. C'est pour ça qu'il faut être sûr et certain de la position que toi... tu as. Alors, tu disais, comment nous avons cru à cela que nous, nous avons été... Vraiment aussi est... Certains que William Branham est... était un prophète de Dieu Enfin nous l'avons cru Parce que Ceci Ceci donc c'est la Bible Ça C'est la Bible Parce que On a trouvé cela Dans la Bible Alléluia Donc ce sont les écritures Qui m'ont convaincu qui t'ont convaincu que William Banham est un prophète de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est important que l'on comprenne cela, mon frère. Donc si les scènes écritures ne confirment pas William Banam, il ne serait pas un prophète. Oh oui, monsieur. Oui, madame. Dites-moi le contraire. Donc ça, ça, c'est tellement si important aujourd'hui vous l'avez jeté de côté oui monsieur oui madame même si vous voulez pas l'avouer c'est la vérité quand on se tient devant le peuple avec ça on devient un homme abominable parce que la bible n'est pas considérée comme l'instrument qu'il faut oui madame oui monsieur Oh, c'est par cette bible ici que toi et moi nous avons connu que dieu a envoyé un prophète et par cette Bible aussi que nous retrouverons qu'il a le ministère des lits. La Bible, la Bible, mon frère. Pas autre chose, la Bible. Alléluia. Oui, madame. Oui, monsieur. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi cet homme de Dieu, il avait toujours ça quand il se promenait. Il dit, tout ce qui peut être dit et fait, vérifier avec celui-ci. Vous voulez que je vous rappelle, démonologie, esprit religieux, paragraphe 99, allez lire chez vous. Il est dit, monsieur, ah, oh, que Dieu nous aide. Nous avons besoin, mon frère et ma soeur, dans ces temps d'un véritable nettoyage. Par pas nettoyer, toi homme, mon frère. Il faut que le Saint-Esprit nettoie, mon frère. Il faut qu'on enlève tout ce qui était de l'Égypte. Oui, monsieur, on est sorti de l'Égypte, mais l'Égypte n'est pas sorti de nous. Il faut un nettoyage. C'est pourquoi il a dit sanctifie-le par ta vérité. Et ta parole est la vérité. Que le Seigneur vous bénisse, les nous nous allons prier parce que demain nous aurons aussi la réunion. Notre Père Céleste, et notre Dieu. Nous voulons te dire merci pour la grâce que tu nous accordes. C'est vrai, on ne peut pas être agréable à tout le monde. C'est vrai, on ne peut pas être apprécié. Mais c'est toi que nous cherchons que tu sois glorifié. Sois donc béni encore aujourd'hui et exalté, mon roi. Maître, prends ta place. Prends ta place dans le cœur de mon frère. Prends ta place dans le cœur de ma soeur. Parce que mon sauveur béni, il n'y a que toi qui sauves. Nous voulons revenir sous les fondements comme nous l'avons entendu, Père. Nous te remercions parce que tu es le Dieu qui ne dort point. Tu as un peuple qui est à toi et les qui est encore jusqu'aujourd'hui, Sortez du miel d'elle, mon peuple. Nous te remercions, Père. Bénis tes serviteurs, bénis aussi ton peuple, Père, car j'ai ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu vous bénisse. Alléluia. Merci, mon Père. Merci beaucoup. Mon...